Salut. Salut à vous. Bonjour la reine de Christ. Vous savez le combat est réel hein. et j'appelle ça même le combat de votre vie. Mmh. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore fâché. Bonjour et bon réveil. Vous savez c'est quand on est dans le lit le matin comme ça qu'on a les meilleurs, les idées. Les meilleures idées pour la journée. Malheureusement, vous n'avez plus assez de temps. Vous êtes vachement attaqué. C'est pas de la blague. Vous <coughs> voyez quand vous rêvez souvent et vous vous voyez dans un avec les soldats qui vous poursuivent. Vous allez en voir maintenant partout. Cette bataille est très réelle. Très. Donc bonjour, bon réveil. Je viens encore. Bonjour la reine au Il y a les gens qui n'aiment pas que vous viviez votre belle vie. Ils n'aiment pas. Les gens n'aiment pas, ils vont vous détester pour rien. <rire> oh, hein, Dora? La pauvreté fait mal, non? <rire> oh, le goût de ça! Oh, Seigneur! <rire> uh, Dora, ne t'inquiète pas, tu vas rester encore un peu. <rire> Oh, la pauvreté, ça fait mal, ça démange. C'est pénible. Tu mets tes petits mégas de 100 francs pour écouter. Oh là là. <rire> J'ai une petite pensée pour toi. <rire> ouais, Seigneur. <'est> oh. <rire> eh, Seigneur Dieu. Seigneur. Anne-Valérie, tu es venue manger le couscous chez moi. Hein? Bon, revenons au business. Parce que sur la page ici. Non, ne l'insultez pas. Laissez. La pauvreté la touche. <rire> ne la, ne, on est, pas, vous n'avez pas besoin d'insulter les gens. Vous avez plus de combat que ça. Vous avez plus de combat. Donc, je veux vraiment que vous devez vous concentrer. C'est très important. Vous voyez, quand vous, souvent dans les rêves, tu te voyais comme si tu, tu étais... Les gens sont à la guerre là. On, tille, on, on te poursuit une armée. Te poursuit. Tu sais pas pourquoi on te poursuit. Tu fuis. Tu fuis. Tu sautes le mur. Tu vous, vous rappeler <rire> oh, Seigneur. <rire> la pauvreté fait mal <rire> euh... Voilà, laissez la exploser. <rire> Vous allez ça mari, Vous allez regarder vos décepticons à distance Vos vigiles vont les adresser <rire> Ils vont parler aux vigiles <rire> oh, yeah. Écoutez Il y a une bataille qui est réelle il va laisser quelques décepticons dans le direct. Parce que vous croyez souvent qu'on a peur de vous. C'est seulement que quand on est dans notre mmh, réunion privée, mmh. on ne veut pas que vous veniez avec vous. Même votre énergie, là, déjà. Il y a... Je suis en train d'ouvrir certains de vos dons. Ce qui fait que... Votre pouvoir de manifestation est en train de s'accélérer. Et, et vous croyez en vous jusqu'à... Donc, ça énerve les gens. Écoutez, vous allez rester ensemble, vous détester pour rien. <rire> Qui dit, mais attends, je je fais bien mon boulot. Attends, vous partez vous, vous au plein de manager. j'ai fait quoi Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une reine qui m'écrit écrit Elle est en pleurs Elle dit qu'elle ne comprend pas Que sa famille la déteste Dora, je suis arrivée, tu as compris? Elle dit que la pauvreté te gère Je vais encore te laisser ici <rire> Pauvre C'est tout ce qu'elle peut te dire Et je ne t'insulte pas parce que tu es pauvre, c'est tout La jalousie Seigneur, la dame me contacte, elle me dit, ma famille me déteste, que les gens n'auraient pu me donner le poison, je mange, Mais, M'accuser que j'ai volé les, les étoiles de leurs enfants, m'accuser alors que c'est moi, je suis là, je fais tout pour eux, chaque mois c'est moi qui dépense pour toute la famille. Je dis que ma chérie, tu vas arriver à un moment où tu brûles tous les bateaux. On dit burn the bridges, tous les ponts. Burn the bridges, c'est vos émotions qui vous attachent encore. Vos émotions. Vous avez grandi ensemble. Ah hein? oh. C'était ta copine de Oui, on était ensemble tous les jours. Oui, oh, oui, hein. Oh, oh. Mamie, depuis deux mois que tu m'écoutes là, tu commences à te laver le, le sel. Quand elle parle de pauvreté, toi, tu passes seulement d'argent. Comment tu vas acheter des voitures Tu, tu vas acheter ceci. Tu crois qu'elle est contente <rire> Beaucoup d'entre vous, votre chute vient de votre famille. Les amis là. La Bible dit que là où il n'y a pas la vision, le peuple périt. Vous avez commencé le cleaning ensemble. Il y a six ans que vous êtes arrivés ensemble là, en France. Vous partiez faire les, nettoyer les, les, les blancs ensemble. Aujourd'hui, là, mof. <rire> Toi, tu te vois seulement comment tu as les entreprises en France. Tu as les voitures. Tu as les villas. Là, elle a à parlé fatiguée. Oh, tu crois que quoi On est noirs, hein? nous sommes les noirs ici Toi, ta tête n'est pas sur ça Chaque jour, tu prends ton don, tu parles Je suis riche Je suis ceci Je suis Donc, tu es devenu unshakable Éric Écoutez ils vont commencer à vous toucher avec les paroles, parce qu'ils veulent vous contrôler. Si je ne pars pas quelque part, toi tu ne pars pas quelque part. Mais c'est comment? Nawadi, hop. Psst. Écoutez, vous êtes votre seul allié, vous et Dieu, avec vos anges. Enfin, votre armée. Jésus disait que mon âme n'est pas de ce monde. Parce que Jésus connaissait quand même mes disciples, là, je ne peux pas compter sur eux. <rire> Vous savez quoi Attendez, la Bible, eh, je gens que je comprends la Bible maintenant. Eh, J'ai fini avec, <rire> attendez, il veux boire de l'eau chaude. I need to boire some hot water. <rire> Jésus dit que mon âme n'est pas de ce monde. Il dit, détruisez le temple, si je vais construire l'autre. Vous allez apprendre à comprendre la Bible. Vous allez apprendre à comprendre ce que la Bible dit. Pas votre trucs comme vous faisons, vous forcer à venir à l'église le dimanche. Là. Pasteur, je suis venu à l'église, tu es content Oh non Oh non Là, vous money. Oh bonjour la reine Christelle. Comment tu vas Comment tu vas ma reine mmh. Merci pour les cœurs, ça fait plaisir de te lire. Ils vont tout faire pour vous atteindre. Les paroles, oh. Et comme ils avaient l'habitude, ils connaissaient votre point faible. Parce que je vous dis que vous avez changé. You've changed, girl. Sylvia Garcia, tu m'as écrit. Je ne sais pas pourquoi tu étais oublié. Tu m'as sur WhatsApp. Je t'ai parlé hier soir. Tu as compris? Thank you. Vous êtes en train de rentrer dans une bataille. Ton père, ta mère, ton gars, tu ne sais même plus sur qui tu peux compter. Parce qu'il n'y a que toi. Assois-toi avec ton gars, tu commences à lui dire que tu vas acheter 4 Kinds à la fin de l'année. Ah, chérie, tu ne penses pas que tu parles, tu vas un peu trop fort. Mais il faut un peu, il faut un peu te ralentir, il faut un peu ralentir. You need to slow down, girl. Listen. Nicki Minaj a écouté beaucoup les chansons de Nicki Minaj. Hein. J'ai écouté. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours aimé les lyrics de la femme-là. Elle a une chanson qu'elle chante. I came to win. To conquer. To survive. I came to win. To fly. Je suis venu pour gagner. Le tout, si ce n'est pas le genre que tu faisais avant, tu as ton petit business de 1 million. Girl, chaque jour, tu as 5 millions qui a dans tes poches. Ça commence à devenir visible que l'argent entre. Ouais, tu as, tu ne nous donnes pas pourquoi. Quand je, il y a de cela, un an, quand je parlais, je vous disais ce que je vais accomplir. Qui dans ton voie a cru en moi? Oh. oh non, mais tu, tu, tu, tu, tu ralentis un peu. Tu sais, ça, c'est la France. hein euh, Ça, ça ne peut pas se passer en France. Hein. Je veux je faire ma carrière de chanteuse. Je veux faire ceci. Oh, mais tu sais, je vais faire ma gamme de vêtements. Mais tu sais, ma, ma, ma chérie, ça, c'est la France. Hein. Tu crois que quoi Tu n'as <rire> même pas de papier. Tu crois que tu pars où Là où il n'y a pas de vision, vous périssez Et la première chose qu'ils vont attaquer C'est votre vision Parce que quand tu vois, tu vas parler Pour t'empêcher de parler Tu restes de le matin Tu dis j'ai envie de Je dois aller louer la Range Rover pour la journée Je veux changer un peu Oh, Tu vas aller porter un mois de loyer Pour louer la voiture avec Oh, Une semaine de salaire Tu vas recevoir les idées de 1 milliard de francs CFA enfin, quand tu seras dans la range Ou voilà la journée Et ils ne veulent pas ça Parce qu'avant tu venais les supplier Avant tu venais Ouais s'il te plaît tu ne peux pas me Ouais j'ai besoin de toi non Ouais ouais pistonne moi un peu chez ton Ouais puis pi... C'est fini depuis, depuis un mois tu ne l'as pas appelé pour demander 5 francs On ne t'a pas vu dépressif Chaque jour on voit seulement les faux statuts Statut sur statut. Tu vas maintenant dans les voitures de 12 millions ça veut dire que le bénéfice sur la voiture-là, ça veut dire qu'elle a au moins 3 millions. Ils vont compter ton argent pour toi, ma chérie. Ah, ils vont venir s'asseoir dans ton entreprise. Et fais le noir. Tu changes de sujet, je te bloque. Quand ils parlent de mes choses, si tu viens de me que oh, mais, mais, mais", je parle, ce qui va aider tout le monde. Donc, si tu veux être ton égoïsme, moi, je vous dis, je ne, je ne, je, je ne prends pas de, Je ne cherche pas les followers. Parce que votre santé mentale pour cette journée, pour les attaques qui arrivent, ça dépend de ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez checker votre WhatsApp, non? Vous allez voir les messages. Les gens qui vous ont minimisé depuis 10 ans. Chaque fois que tu lances un nouveau business, on t'observe. Jocelyne, tu as encore lancé quel business cette fois-ci? Tu as encore lancé quoi cette fois-ci euh, Je fais dans ça, ok. Après tu charges, je fais dans ça, ok. Tu es devenu la, la grande soeur de marge à qui Tu fais dans tout, tout, tout, tout, tout, plus, plus. On va venir attaquer ton mental. Donc voilà, avec ton petit salaire de 2000 euros, tu veux construire au pays. Tu crois que tu pars où avec ça Parce qu'on va attaquer ton rêve à la source. Parce que écoutez, c'est la parole que tu dis. Comme tu te lèves le matin Si, Je vous ai donné les outils qui vont restaurer la puissance de votre bouche. Comme je parle depuis là, je n'ai pas, pas mis un homme ou une femme dedans. Mais. Je parle ma part, ça, ça, ça, ça chante à quelqu'un, ce qui va chanter. Il y a les choses que vous avez dit. Voilà le nom. Tu as le sel que tu te laves avec tes déclarations ta bouche là commence à avoir la puissance quand tu vois ta bouche tu dis quelque chose d'ici la fin de la journée ça va arriver et ça ne leur plaît pas chaque jour tu fais un truc qui est bon ça te donne ta ça augmente ta confiance en toi ils commencent à voir que tu es un élément dangereux pour eux que, mais la fille, si elle se croit hein? Ils ne veulent pas que tu te croies, ma chérie. <laughs> Jesus. Elle ne doit pas se croire. Elle ne doit pas. She doesn't have to, to believe that she can do something. Non, non, non, non. C'est dans le rêve qu'on va venir. Même pendant les rêves on peut dire le don. reste comme ça, tu dis « Ah !» Donc, vous me testiez. Vous venez sous la forme de mon oncle. Parce que c'est un esprit qui vient te décourager. C'est une bataille d'esprit. Vous êtes dans une bataille d'esprit. Vous êtes dans une bataille d'esprit. Ils vont entrer dans n'importe qui autour de toi. Vous voyez le film des agents secrets, après tu ne connais même plus qui est ton ennemi. Je pensais que tu étais mon meilleur ami. Oh, je dois te tuer. Je mets une balle dans la tête. Parce que tu dois avancer. Oh, je pensais que tu étais mon mari Oh, oh. Babe, I loved you. Je t'aimais. Mais dans ce business-ci, on n'aimait pas le cœur. Si tu as remarqué que c'est quand tu ouvres ta bouche pour parler à ton mari, ticone, dragueur, ticone, fiancé, ticone, whatever de Ticone. Et dès que tu lui dis, tes choses commencent à tomber. Prends un peu le recul, tu regardes. Tu dis, what the heck is this? Bonjour la reine Patricia. Ils vont prendre plusieurs formes. Tu sais que tu ne peux pas échouer. La reine Anne-Marie est bon. Quand tu reçois le kit, il y a un produit que tu vas prendre, tu vas boire. Tout esprit. Marie de nuit, c'est pas qu'il y a dans ton ventre là. Il va partir. Beaucoup d'entre vous, vous avez les serpents dans votre ventre qui vous bloquent. Tu aménages dans un quartier. Il y a de cela, six mois, ce quartier aurait été ton quartier de rêve. Mais tes pensées ont changé. Tu, tu, tu aménages là-bas, deux semaines plus tard, tu regardes comme ça, tu dis... Je mérite plus que ça. I deserve better than this. Avant que la famille vienne me pour dire, oh wow, wow, tu as aménagé ici? Oh my God, wow. Tu sais qu'avant d'aménager là-bas, tu as fait un mois de déclaration, tu as parlé que je sors de ce quartier de merde. Je vais aménager dans tel endroit. Deux semaines plus tard, l'argent est venu, Pam. Après quelques jours, l'argent ne pourra pas acheter de nouveaux meubles. Tout est venu. Ta bouche a commandé l'argent. L'argent a pris trois semaines pour venir. Tu dis, I love this game. This is good. Quand ils arrivent, j'ai dit, wow, wow. Tu as une autre idée. Il faut que j'aménage dans un endroit où je paye trois fois plus de loyer qu'ici. Voilà ton prochain objectif. Je dois investir trois fois plus. Je dois avoir trois fois plus de revenus que je n'ai actuellement. La première fois que tu as parlé, il faut voir qui t'avait découragé, qui n'avait pas cru. Ce pas à tous les WhatsApp que je réponds. Lady Josiane, c'est pas à tous les WhatsApp. La vie vaut celle. Si votre vibration n'est pas bonne, je vais même voir votre message et pas cliquer dessus. Malise, malheureusement, j'ai déjà dépassé l'étape de vouloir l'amour des gens. Je m'aime déjà trop. L'amour que j'ai pour moi, il est plenty, il est flop. I don't need more love. I don't need more love. I'm sorry. I don't... <laughs> I love myself too much. I love myself. I love myself. C'est pour ça que vous devez vous mettre devant votre miroir le matin. Faites ce qui vous plaît dans la journée. Faites ce qui vous plaît. C'est pour ça que vous devez avoir l'argent. You need money. Et l'argent, c'est L'énergie. Ils ne veulent pas que ton énergie soit haute. Oh non, non, si elle se sent bien, si elle est de bonne humeur, ça veut dire que les clients vont entrer dans son, dans son, dans son, dans son magasin aujourd'hui. Mm -mm, non. Pourquoi je suis aussi contente aujourd'hui comme ça? Oh my God, tu sais quoi? Oh, quelque chose de bien va m'arriver. Quoi, quoi, quoi? Ah, je ne sais pas, mais je, je sens, je le sais. I know something good is gonna happen. Mais chérie, tu ne vois rien, il n'y a rien. Voilà votre bataille, hein? <rire> la banque là, on retire l'argent là-bas avec la joie The only way to withdraw money Is with joy la, la joie et la gratitude Tu te lèves le matin, tu ne sais pas comment Voilà il est 7h dans certains pays, il est 8h Qu'est-ce qui vous garantit que vous allez voir le soir de cette journée Mais tu te lèves Tu déclares sur ta journée Tu parles tu écoutes ce que l'esprit te dit. You pump it up, you know. Boum, boum, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Après, ce que tu as entendu l'esprit a dit, c'est ça que tu dis. Bam, sur ta journée. Parce qu'on ne dit même pas. Jésus disait, que, Jésus disait ceci. I only do what I see the father do. And I only say what I hear the father say. Je dis seulement ce que j'entends le Père a dit. Et je ne fais que ce que le Père fait. Le père là est où À l'intérieur Beaucoup d'entre vous, vous allez devenir millionnaire au mois-ci Avril si je te vous dis En France, c'est pas Vous là-bas en Europe alors Votre revenu, vous allez vous retrouver au lieu de 2 000 euros vous allez commencer à, Votre compte va commencer à avoir 5 000 euros 7 000 euros Le genre d'argent que je n'avais jamais vu avant Je dis, What? Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais eu en une fois 7 000 euros dans mon compte vous allez commencer à voir. Lady Josin, je peux te lire, mais je ne te réponds pas. Écoutez, écoutez, personne ne me force. Tu as compris? Do you get that? I do what I want to do. Je fais ce que j'ai envie de faire. Votre combat, c'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Il y en a parmi vous, vous pouvez aller comme ça dire à quelqu'un que, pour tel service, donnez-moi un million chaque jour. Il dit, je paye en chèque ou je paye en espèces. Est-ce que vous ne connaissez pas votre valeur? Vous n'avez pas façonné votre... Vos talents ne sont pas encore façonnés en service. Tu t'habilles bien. Quand on te voit à distance, ton énergie... Yeah, you know what, you're just was rocking it, man. You're rocking the place. Quand ton énergie commence à vibrer high, les gens vont faire... Ils vont dire n'importe quelle excuse pour venir à côté de toi, pour venir te parler. Euh, je, veux, je veux la consultation. Euh, je, je veux venir acheter un produit chez toi. Euh, euh, je veux... Je veux je, ils vont trouver une excuse. C'est ton énergie. Et le fait que tu saches qui tu es. Oser augmenter les prix de certaines choses. Comme votre énergie en train d'augmenter là, l'énergie c'est l'argent. Quelqu'un vient te donne sa voiture, il dit « Ok, tu sais quoi, je te donne ma voiture » Euh, utilise ça, euh, tu me remets quand tu veux. Euh, tu dis, euh, ok. Tu crois qu'on va t'envoyer la Toyota Corolla Elle hein? est là chou, chou, chou, chou, chou, chou, chou, chou, la pour tu comme ça. Tu tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou Oh Père, que tu puisses leur montrer qu'ils sont Ils ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes Ils ne veulent pas c'est la reine Edith, on se reconnaît entre nous. Et moi je le dis tout le temps, je ne suis pas ici pour convaincre mmh. les gens. T'as compris <rire> Jésus est venu pour libérer les gens. Et si vous croyez que Jésus manquait, Jésus ne manquait pas. Jésus marchait de ville en ville. Il libérait ceux qui étaient sous l'emprise. Acte chapitre 10 verset 38. Sous l'emprise de l'ennemi. Après fait 4 jours j'ai écouté. Vous avez écouté le voice. Il y avait un mauvais esprit qui a parlé à travers une dame. J'ai fait le lavage du premier ici là. Il était 22, 22 h j'étais encore en train de faire des lavages. J'étais encore assise, il y avait encore pas devant moi. Et le Seigneur a permis que dans sa manifestation, parce que parfois l'esprit, quand il y a un esprit un mauvais esprit en toi, il va manifester, il va parler. L'esprit-là a fait qu'elle prenne son téléphone, elle enregistre. Elle enregistre ce que l'esprit, le mauvais esprit la disait. Elle a envoyé le voice. Ceux qui étaient dans le direct le jour là, vous avez suivi. Le démon l'a dit, ne me tue pas. Vous avez suivi sa, vie, sa fausse voix là. Vous savez que les esprits démoniaques ils ont toujours une voix bizarre là. Ne me tue pas, ne me tue pas ma reine, reine Jocelyne, ne me tue pas. Il ne peut pas dire ma reine parce que je ne suis pas la reine des mauvais esprits. Je suis la reine lumière. Il dit ne me tue pas. Après, il dit, pourquoi tu veux rendre la femme si riche Pourquoi tu veux la rendre riche Je l'ai bloquée. Écoutez, vos choses sont censées marcher. Je vais vous dire ça jusqu'à un jour dans le rêve. Vous allez vous allez vous réveiller en susseau que ma vie est censée marcher. Je ne sais pas, ça doit rentrer dans votre subconscient. Mon esprit est pur, c'est pour ça que mon teint est pur. Tout sur moi est pur. Mon cœur est pur, mon esprit est pur, mon corps est pur. Vous savez que j'ai l'enfant, donc je ne suis pas vieille. <rire> J'avais envie de rire un peu. <rire> <tousse> <tousse> Il y a des entités qui vont entrer dans vos oncles, dans vos tantes, même dans un réceptionniste. Il une de mes filles, elle est habitante. Maintenant que je suis en train de vous écrire là, de vous parler, elle est en train de me dire que son compte a été restauré. Il y a une période où elle a fait ses lavages. Ça fait deux semaines. Lavage pour elle, ses enfants. Un des moyens par lesquels elle se faisait beaucoup d'argent a été bloqué. Et deux, trois de ses business ont marché, puis elle était stressée. Je lui dis que ma chérie, tu viens de toucher. Là, la maestro, qui t'a dit qu'elle suis pas au Cameroun? Si vous voulez partir chez moi, je t'ai les choses, allez à la maison. Parfois, je suis au Cameroun, je ne passe pas au bureau, elle. C'est pas parce que tu es au Cameroun que tu vas forcément me voir. Il lui dit que c'est normal que tu touches ces entités. Et ils vont maintenant plutôt attaquer ton compte, Airbnb peut-être, ton compte Booking. Ils vont attaquer peut-être ta page Facebook ou bien euh, ton site sur lequel tu fais tes ventes. Oh madame, nous sommes désolés, mmh. votre site est bloqué, dada que l'esprit qui ne veut pas que tu avances là, il va aller entrer ailleurs. Dit que le nom c'est là. C'est pour ça qu'il vous dit que dès que votre nom est là, il purifié là. Et que vous-même votre esprit est clair. Tous les endroits où on avait marqué votre nom. Et on vous avait bloqué, même vos papiers. Il y a une dame qui m'a contacté l'autre jour. Elle me dit, et le matin là je me disais, il faut que j'achète les chaises pour mettre au sanctuaire ici me contacte ce matin, et me dit voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un don pour les chaises voilà l'argent que j'ai envoyé je vois l'argent je parle pour retirer, on commence à dire que wow, mon, mon quota atteint bah, tous mes quotas, l'avance tous les mois j'atteins toujours mes quotas sur tous les comptes Orange Money, oh, MTN Money oh, euh, Money, tout, tous, ils bloquent au même moment. ok c'est bloqué je ne retrouvais même pas qui avait envoyé l'argent donc, j'ai dit, bon, la personne m'a 20 jour ressorti. Donc, j'ai laissé l'argent là-bas à la banque. Elle me contacte dix jours plus tard. Elle me dit, j'avais entendu l'esprit a dit que paye, au oh, fait l'offrande pour les chaises. J'ai obéi. Depuis que j'attends mes papiers, j'ai écrit à la préfecture, j'ai déposé. Donc, depuis, j'attends le rendez-vous. Ils m'ont contacté, ils m'ont donné le rendez-vous le 1er avril. Donc